Donc je vais vous présenter euh, deux exemples d'activités. Une que j'ai fait l'année dernière à l'IUT euh, d'Anglet, euh, dans le département de génie industriel et maintenance. L'autre cette année, euh, dans le département GMP à Tarbes, euh, qui porte sur des modules assez similaires, puisque c'était deux modules de génie électrique, enfin oui, d'électronique. À Anglet, c'était sur euh, des modules autour de l'amplificateur opérationnel et du filtrage et à Tarbes cette année sur de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Donc euh, un petit euh, contexte, euh, bon, depuis un certain temps, quel que soit l'endroit où on enseigne, on s'aperçoit d'un manque de motivation pour le travail personnel de préparation euh, des TP et des TD. Ça c'était vrai l'année dernière quand j'étais à Anglet. et je l'ai reconstaté cette année aussi euh, à Tarbes, avec un taux de préparation préalable très faible, une méconnaissance des contenus de cours faits en amphi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve que l'efficacité des cours en amphi avec nos étudiants, c'est relativement réduit. D'où des difficultés pour entrer dans les activités, manque de prérequis, et finalement, mais pendant les TD, c'est le prof qui fait le travail, et puis les étudiants, ils prennent des notes, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Donc j'essaie de trouver, euh, d'expérimenter euh, pour voir euh, ce qui pouvait être fait autour de ça. Euh, donc en essayant euh, d'augmenter euh, ou d'accroître la motivation des étudiants pour euh, les inciter à préparer à minima. Donc l'an dernier j'ai fait un travail plus théorique parce que ça a été aussi l'objet euh, d'un mémoire. Ce qui fait que j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait et écrit autour de ça aussi bien au niveau euh, de la motivation. Euh, qu'au niveau de l'utilisation des plateformes de, de formation à distance, du design pédagogique et des stratégies d'apprentissage. Alors la, les questions que je me suis posées l'an dernier à l'IUT de Bayonne, ingénieur industriel maintenance, c'était bah, essayer de travailler sur l'effet de, des perceptions de compétences sur les comportements euh, d'autorégulation à la suite d'une rétroaction, c'est-à-dire à la suite d'un conseil qui pouvait être donné par l'enseignant tout ça en s'appuyant sur euh, une plateforme de formation à distance qui permettait de faire euh, donc, euh, un enseignement qui intégrait à la fois du présentiel euh, sous forme de cours, de TD et de TP et en même temps donc, euh, un statut un petit peu hybride avec des compléments sur euh, pour c'est l'équivalent de Moodle, un petit peu comme ça a été décrit euh, précédemment. Euh, donc l'idée autour de ça c'était de travailler sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire sur la motivation liée à l'individu lui-même et à son envie d'apprendre euh, pour voir si euh, ben, ça pouvait jouer sur euh, les apprentissages. À l'Étude de Tarbes, ben, je me suis euh, placé sous l'autre aspect de la motivation, c'est-à-dire une motivation extrinsèque qui est sous forme d'une injonction par l'institution, en l'occurrence par moi, euh, où j'ai associé, donc, euh, je me suis dit, je vais associer un contrôle pour essayer de voir si euh, ben, ça va les motiver à prendre davantage tout ça au regard du constat que j'ai fait au premier semestre, puisque je me suis aperçu qu'ils arrivaient en TD euh, en n'ayant rien préparé. Donc comme j'avais une autre unité au second semestre, je me suis dit on va essayer de changer les choses. Et euh, bon, je détaillerai tout à l'heure, mais en gros, euh, sur Moodle, j'ai déposé à peu près les mêmes choses qu'au premier semestre, à savoir des cours, des supports de cours, etc. Mais j'ai rajouter euh, des QCM pour vérifier les prérequis et ces QCM donc ils avaient droit à deux passations je les fermais la veille du TD et je savais qui avait fait les QCM et qui ne les avait pas fait et j'introduis sur euh, l'évaluation de l'UE trois points que j'ai décidé ils le savaient au départ hein, liés au fait qu'ils aient fait les QCM qu'ils aient réussi ou pas ça change rien c'est à dire que même s'ils ont zéro mais s'ils ont fait le QCM avant de venir en TD, comme j'ai une trace, je le sais, ça leur donne trois points à lieu. Donc voilà un petit peu. Alors je vais vous présenter ce que j'ai fait l'an dernier dans un premier temps et puis après ce que j'ai fait cette année. Donc l'an dernier, la population, 29 étudiants de première année, bon j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Un petit peu la même forme d'enseignement que ce que j'ai fait cette année, à savoir 3 à 4 heures de CM sur une unité de 35 heures à peu près. Après, le reste, forme de TD et de TP en petits groupes. Euh, donc, une salle de TP euh, avec des simulateurs. Euh, la plateforme Dokeos avec euh, tout le scénario pédagogique, que je présenterai rapidement tout à l'heure. Et en même temps, associé à la plateforme Dokeos un serveur de TP distance, c'est-à-dire que les étudiants pouvaient, ceux qui n'avaient pas réussi à faire tout leur TP en classe de TP, pouvaient piloter depuis chez eux, dans des créneaux, ils, ils réservaient un créneau pouvaient donc piloter les systèmes depuis euh, n'importe quel lieu. Donc voilà un petit peu. Euh, le scénario pédagogique que j'ai élaboré autour de ça, ouais. euh, l'idée c'était dans un premier temps, je présentais le contrat aux étudiants, à savoir le contenu du TD ou du TP, avec les objectifs et les compétences à atteindre. Je leur demandais de se déterminer, à savoir, est-ce qu'ils pensaient euh, qu'ils possédaient les prérequis pour pouvoir euh, réaliser ce travail au regard des CM qui avaient été faits, éventuellement des TD. Et ils répondaient oui ou non. En fonction de leur réponse, donc quelle que soit leur réponse, évaluation diagnostique. C'est-à-dire que je vérifiais si l'idée qui se faisait de leurs compétences c'était juste. à la fin de l'évaluation diagnostique, un feedback, en fonction du résultat, je leur disais effectivement, je pense que... Tu t'es bien évalué, alors ceux qui avaient indiqué qu'ils étaient prêts à attaquer le TP, ben tu peux attaquer. Les autres, je disais, je pense qu'il vaudrait mieux, mais jamais d'injonction, que tu revoies certaines notions et je listais les notions qu'il y avait à revoir. Euh, à partir de là, donc, ben, une autre question pour se repositionner. Soit ils rectifier leur première perception de compétence en fonction des conseils, soit ils restaient sur leur idée. Euh, donc ceux qui décidaient de voir des compléments de cours, ils allaient sur la plateforme, ils revoyaient les compléments de cours, que ce soit euh, pendant le TP en présentiel, prendre un petit moment ou bien chez eux. Je refaisais une évaluation qui était différente puisque j'avais une bibliothèque de questions et de manière aléatoire, je les piocher les questions correspondant à, au TP ou au TD. Et à partir de ce moment-là, donc ils savaient s'ils avaient les prérequis. Et deuxième phase de détermination, trois niveaux de TP sur, une, sur un même sujet. Euh, Je vais dire niveau élémentaire, fou euh, facile, niveau normal et puis niveau avancé. Sachant que pour avoir l'UE, c'est-à-dire pour réussir le TP, il fallait au minimum réussir le niveau 2. C'est-à-dire que ceux qui, de, soit ceux qui choisissaient de faire l'activité la plus facile, ils devaient ensuite revenir sur euh, au moins euh, l'activité de niveau 2. Et euh, ceci pour chaque, il y avait 4, 4 TP, on répétait chaque fois les mêmes choses. D'où l'intérêt d'avoir une plateforme de formation à distance asynchrone, parce que vous comprenez bien que cette différenciation engendre des différences au niveau du, de la durée du travail. Et l'intérêt aussi d'avoir mis en place un serveur de TP distance, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas pu terminer de piloter euh, leur dispositif, pouvaient le faire à distance. Ça a été le plus long à mettre en place, parce que sur le plan technique, ce n'est pas évident du tout. Donc voilà un petit peu euh, ce qui a été fait. J'ai mesuré donc la perception de compétence au départ. Euh, J'ai pris en compte la note de l'évaluation diagnostic l'acceptation ou pas des conseils, la, la durée de remédiation, c'est-à-dire le temps qui passait sur les compléments de cours, et puis la note de l'évaluation sommative. Euh, donc la première hypothèse, c'était de dire qu'il existait une relation entre la note de l'évaluation diagnostique et celle de l'évaluation sommative. Seconde hypothèse, est-ce qu'il existe une relation entre la perception de compétences et l'acquisition complète des, compé des compétences du module euh, Donc je me suis aperçu au niveau de la prise en compte du feedback, c'est-à-dire des conseils, à peine la moitié des étudiants, même pas, 46%, acceptent les conseils. Que ce soit euh, à ceux qu'on ait dit, euh, bon, ben c'est bien, tu peux continuer, ou à ceux qu'on aurait dit, oh, il vaudrait mieux que tu revoies euh, certaines choses. Euh, donc, et parmi ceux qui euh, ne suivent pas les conseils de l'enseignant, euh, on retrouve les deux cas. -à certains à qui on dit, c'est bien, on estime que tu as les prérequis, tu peux te lancer dans l'activité. Ben, il y en a un, la moitié qui vont quand même revoir les, les compléments de cours. Et à ceux à qui on a dit Bon, ben, tu n'as pas, pas les prérequis, il voudrait bien aller revoir les compléments de cours. Il y en a la moitié de ceux-là qui quand même se lancent dans l'activité. Donc, euh, le bilan de, de ce travail. Alors, je me suis retrouvé avec quatre groupes euh, à l'issue des, des stats que j'ai pu faire. Euh, le groupe A qui avait les prérequis et qui a accepté, enfin, euh, les conseils, il si lui a dit effectivement tu as les prérequis, tu peux travailler. On s'aperçoit donc euh, qu'au niveau de la durée de l'activité, ben, c'est le groupe qui a passé le moins de temps sur l'activité globalement hein, euh, et qui a les meilleurs résultats puisque la courbe bleue, alors je passe en vert, vous avez le temps passé sur la remédiation, sur la plateforme puisqu'au travers des traces, sur la plateforme, je peux savoir exactement le temps qu'il passe sur chaque activité. Et euh, le bleu, donc, c'est l'évaluation euh, sommative. Et puis ensuite, donc, on va s'apercevoir que les étudiants qui ont accepté les conseils, c'est-à-dire le groupe euh, B3, qui ont passé beaucoup de temps sur la remédiation, arrivent à obtenir de bons résultats, bien qu'au départ, ils ne possédaient pas les prérequis. Euh, ensuite, on a euh, d'autres groupes d'étudiants à qui on avait conseillé de suivre de la remédiation, c'est le groupe B1 et qui ne la suit pas, et c'est eux qui ont les plus mauvais résultats. Et puis ensuite, euh, le groupe B2, c des groupes, c ce sont des étudiants qui ont les prérequis au regard de l'évaluation diagnostique, mais qui décident malgré tout, malgré les conseils qu'on leur a donnés, de revoir les compléments de cours, et qui obtiennent des résultats euh, qui sont, euh, bon, à peu près du même ordre que les trois groupes qui réussissent le mieux. Sachant que le différentiel au niveau de l'évaluation sommative entre chaque groupe n'est pas énorme, on doit aller à peu près de 12 à 14,5, hein, c'est pas... Voilà. Donc, au euh, euh, regard de cette expérience, hein, euh, qui était limitée, certes, euh, on s'aperçoit que malgré tout, on a les plus des trois quarts des étudiants qui euh, ben, réussissent assez bien, réussissent même bien euh, l'évaluation sommative à la fin de l'UE et surtout qui ont passé du temps sur les cours, les compléments de cours, les TD. Hein C'est-à-dire que le problème qu'on avait trouvé au départ, donc ils n'étaient pas motivés, qu'ils ne travaillaient pas suffisamment, on s'aperçoit qu'ils ont passé euh, des heures. Euh, alors parfois on ne peut pas mesurer, on a les traces, mais ils peuvent très bien ouvrir Moodle, Cliquer quelque part et puis euh, faire du Facebook, euh, on va avoir une heure et demie de, de travail. Il ne faut pas se leurrer parce que ça, par contre, je ne peux pas le tracer. Euh, après, pour les autres, il euh, y a grosso modo 22% ouais, qui n'ont ben, euh, pas bien réussi. Euh, au niveau de la méthodologie, notamment, malgré tous les conseils, tous les feedbacks, toute la remédiation qu'on a essayé de mettre en place, on avait l'impression qu'ils étaient imperméables à tout ce qu'on pouvait dire euh, ou écrire malgré euh, certains résultats qui étaient euh, assez faciles à interpréter. Donc, ce qui ressort de ça, euh, c'est le bilan que je mets là, où les perspectives elles ont été élaborées avec les autres enseignants avec lesquels je travaillais. Euh, on se rend compte que ce travail d'autodétermination, cest ramener l'étudiant à être conscient de ses capacités ou en tout cas des prérequis pour réaliser l'activité, c'est quelque chose d'intéressant. Faudrait... On se rend compte que peu d'étudiants, sont conscients de ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, ou en tout cas des prérequis pour une activité. Euh, après, plus on fait de la différenciation pédagogique, ben, finalement, mieux ça marche, mais on ne peut pas se démultiplier, d'où l'intérêt des plateformes de formation à distance. Et puis, euh, ce qui est très clair, c'est de favoriser davantage le travail collaboratif entre pairs. Euh, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais on a utilisé à un moment donné une idée... Euh, qui avait été émise il y a quelques années par Jean-Yves qui est là euh, sur l'utilisation des forums euh, c'est à savoir il pouvait poser des questions aux enseignants sur le forum euh, l'enseignant ne répond pas tant qu'il n'y a pas un étudiant qui a fourni une réponse ou que l'étudiant qui a posé une question n'a pas reformulé et reprécisé sa question euh, et ça les oblige à finalement euh, mais, tout au moins reformuler, ou pour les autres, essayer de, de répondre. Et, mais bon, on l'a mis en place tout à fait à la fin de l'activité, je n'ai pas pu mesurer, ce n'était pas très significatif. Mais je crois qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas sur le travail collaboratif, sur le, et pour leur montrer que le fait de travailler à plusieurs, eh bien, on arrive à apprendre certaines choses, c'est l'apprentissage entre pairs, vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont écrit là-dessus, j'ai mis une petite bibliographie à la fin, euh, vous avez Vygotsky, Brunner qui ont démontré qu'entre ben, pairs, il y avait quand même un certain nombre de choses qui se passaient. À condition qu'il y ait un étayage de la part d'un référencier, de l'enseignant ou en tout cas d'un spécialiste. En ce qui concerne cette année, euh, je suis dans les temps, ça va Bon, euh, ce que j'ai fait à tard cette année, donc j'ai changé mon fusil d'épaule, je suis passé de la motivation intrinsèque, je me suis dit on va voir un petit peu autre chose. Donc la population de 105 étudiants, une UE au 1 j'ai expliqué que je n'étais pas content parce qu'en TD, ils arrivaient la fleur au fusil. Puis une autre UE au 2 même condition de travail. Euh, donc au premier semestre, j'avais utilisé la plateforme Moodle essentiellement comme dépôt. Support de cours, les diaporamas DCM, les supports de cours, à les polycopes en PDF, euh, les sujets des TD, les corriger une fois que le TD était fait. Et puis des supports complémentaires issus des entrepôts euh, en ligne, notamment IUT en ligne et euh, Merlot. Euh, par contre, je n'ai pris que des supports qui étaient en licence créative commune. Alors IUT en ligne, pas de problème puisque toutes les IUT cotisent pour chaque étudiant et on peut utiliser. Euh, et puis ça permet de rentrer la, en relation avec des enseignants qui ont fait des supports souvent interactifs et puis ça évite de refaire ce qui a déjà été fait. Euh, pour les vidéos, même chose. Et puis pour les animations interactives, même chose. Euh, au semestre 2, j'ai changé ce qui est en rouge, j'ai mis les mêmes supports. Par contre, j'ai rajouté des évaluations de prérequis avec date butoir et nombre d'essai limité à 2 avant chaque TD. Le reste était exactement identique. Euh, donc euh, l'hypothèse que j'ai faite, c'était de se dire que en prenant en compte dans l'évaluation sommative de l'UE, euh, la passation des QCM euh, sur les prérequis en temps et en heure, c'est-à-dire par rapport aux consignes que j'avais données ben, aller les obliger au moins à faire une lecture préalable du cours euh, à prendre connaissance des sujets des TD, peut-être à développer leur curiosité parce que j'ai mis pas mal de vidéos d'animation interactive sur les sujets et que je me dis une fois qu'ils l'ont ouvert peut-être ça les incitera et tout ça pour travailler plus efficacement au cours des TD donc, euh, le bilan, ben, au niveau des temps de connexion, alors là j'ai pris les traces de Moodle. Hein, euh, premier semestre, euh, donc bon, euh, pas loin de 2000 connexions sur le semestre, mais ça ne représente pas, euh, vu le nombre d'étudiants, ce n'est pas quand même énorme, parce qu'il y a des connexions qui duraient euh, le temps du téléchargement. Hein. Euh, ensuite, la durée moyenne, euh, bon ben, c'était autour de 2 à 3 minutes. Par contre, au second semestre, donc je me retrouve avec un nombre de connexions qui est beaucoup plus important, hein, 5000 connexions, sachant que bon, bien sûr que les, les, les étudiants se sont connectés plusieurs fois. Euh, en moyenne, une douzaine de fois chacun, certains jusqu'à 50 ou 60 fois. Euh, et le temps passé, euh, multiplié par euh, 3 ou 4, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, c'était minimum 7 à 8 minutes, enfin en moyenne, pardon, 7 à 8 minutes passées sur, sur la plateforme. Encore une fois, je pas derrière eux, s'ils faisaient du Facebook, du Skype. Bon. Euh, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'au cours des TD, euh, les pré, enfin euh, on va voir après les résultats, mais par rapport au premier semestre, ils connaissaient le TD et les prérequis, impératif et nécessaire, ils les avait. Parce que dans les QCM, maximum, il y avait 10 questions, c'était l'essentiel pour le TD. Eh, sous forme de euh, cases à cocher, de réponses multiples. Mais au moins, euh, après, on pouvait se dire, euh, tiens, mais peut-être qu'ils vont euh, tous faire, faire ça tous ensemble, ils vont se mettre dans la même salle. Bon, ben, j'ai vérifié sur les logs. Il euh, y en a très très peu qui ont fait ça dans la même salle à la même heure comme on a les adresses IP et les heures de, de connexion. La plupart des connexions se sont faites le soir après 20h ou 21h et certains ont travaillé à deux hein, parce que c'est la même adresse IP et puis la grande majorité, eh bien, ils n'ont pas triché finalement, en tout cas au niveau des, des QCM. Euh, là je vous ai mis une trace, voilà un petit peu les traces de Moodle pour ceux qui ne connaissent pas, celle... il y a le partiel aujourd'hui. Donc je vous ai mis celle d'un étudiant Hier soir, il a passé une heure, Bon, pas sur les QCM, mais je sais ce qu'il a été voir. Bon, voilà. Euh, alors, quand je disais que ça, c'était de la motivation extrinsèque, c'est parce qu'ils savent que je peux voir, ils savent que je sais à quelle heure ils ont fait le QCM, et que s'il n'a pas été fait, de toute façon, il est fermé. Alors, ils ne peuvent pas le faire après. Euh, donc, les résultats, c'est qu'au premier, premier TD, euh, 72-73% ou avaient fait le QCM avant le TD, quand ils se sont aperçus que lorsque je suis arrivé en TD, j'ai dit, bon, euh, enfin, j'ai indiqué qui avait fait euh, les tests et qui ne les avait pas fait. Au second, j'arrive à 90%. Hein. Euh, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont eu des problèmes de connexion, ils ont perdu leur mot de passe, bon, ils ont dû aller pleurer auprès, je pense, de certaines personnes pour les retrouver. Euh, donc, alors, après, euh, quand on fait le bilan, donc, je me, je me suis rendu compte qu'effectivement, en TD, c'était beaucoup plus efficace. Au moins, ils avaient fait certaines choses. Et on faisait davantage du TD qu'au premier semestre, où j'avais l'impression de faire du cours. Euh, donc ça, c'était assez intéressant. Après, bon, les limites, euh, c'est le temps de préparation pour l'enseignant et de scénarisation sur euh, la plateforme. Euh, L'autre aspect... C'est l'aspect chronophage du tutorat. chaque fois que vous voulez faire un suivi. Je ne sais pas si vous avez été déjà dépouillé les stats et les bilans sur Moodle. Euh, bon, comment ça sera reconnu à terme Et puis ensuite, le fait de jouer sur de la motivation extrinsèque, jusqu'à quand ça va durer. Pour l'instant, il y a l'attrait de l'outil un peu nouveau. Alors les étudiants, ils sont un petit peu contents, c'est un peu informatique, ça ressemble à leur petit euh, euh, smartphone. Et puis voilà... Bon, J'imagine que ça ne va pas durer euh, éternellement. Euh, donc, Je pense qu'à terme, il faut accroître, ben, je fais le même constat qu'avec le premier groupe, hein. c'est accroître les possibilités de différenciation, euh, favoriser le travail collaboratif euh, entre pairs aussi. Et puis, une idée euh, qu'on a essayé de développer l'année dernière, et cette année à l'ENI, il y a quelque chose qui se met en place autour de ça, c'est essayer de voir comment introduire un petit peu de serious games ou de game-based learning suivant les, les ouvrages que l'on lit pour faire en sorte en tout cas, de, comme élément déclencheur, euh, sur une activité. Et alors là-dessus, vous avez euh, l'école des mines de Paris qui fait un travail assez intéressant depuis 3-4 ans euh, sur justement euh, la différenciation et l'introduction d'un petit élément autour, enfin je dirais un petit peu ludique, pour, euh, sur les apprentissages. Pour conclure, j'ai fini. Donc, euh, bah, une phrase de Bernard André autour de la motivation, puisqu'on a parlé de ça, c'est qu'un enseignant ne peut pas plus motiver ses élèves qu'il ne peut apprendre à leur place. Euh, ce qui est en son pouvoir, c'est de proposer un environnement adéquat pour, la perception, pour que la perception de l'élève puisse changer, et par là même, sa motivation. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la stratégie pédagogique, au scénario pédagogique, euh, parce que les injonctions, bon, il ne faut pas trop se leurrer. Et je vous ai mis donc en bibliographie quelques éléments sur lesquels s'appuyer, en tout cas des personnes qui ont travaillé et qui ont écrit là-dessus. Il y a notamment ces dernières années, il y a Paquette, Tardif et puis euh, mais, euh, Katia kelenek olivier qui ont fait des choses intéressantes, c'est qui travaille à l'école des mines de Paris euh, sur toute cette problématique-là, notamment autour de... D'introduire euh, l'utilisation des plateformes dans la formation, non pas pour faire du à distance, c'est pour faire de la formation hybride, c'est-à-dire pouvoir faire de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire faire en sorte que des étudiants puissent mettre des temps différents dans les apprentissages sans venir pénaliser les heures en présentiel. Bon, voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions.